Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc de cartes reçues Et après je vais vous expliquer un peu ce qui se passe sur euh, la chaîne Parce que vous voyez qu'il y a moins de vidéos, beaucoup moins de vidéos Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe Donc, j'ai reçu donc le courrier donc de mon ami euh, kiwubi 9 Qui m'a fait très très plaisir, qui m'a fait vraiment mal au cul comme on dit dans notre jargon à nous Et après j'ai reçu donc... Euh, des cartes de, de, de ma chère et tendre Chérie Laura Carl alias Merlin79 Donc euh, ça, va être, ça va être génial Bon on va commencer par la carte Que Kiobi m'a envoyée Un petit cyclone galactique Donc euh, pour l'instant euh, Je sais pas si je vais la garder je pense Je ne sais pas encore Il va falloir que je regarde Après Fleur gardien Sanglier pion donc ça c'est super parce que j'ai eu en trois fois J'ai eu en trois fois donc pour mon deck Fleur Gardien que je vais faire un deck. Euh, je vais faire un, un petit deck fun Fleur Gardien J'essaie de me monter ça Après là où je suis vraiment content c'est Fleur Gardien Pain C'est celui qui me manquait Bien sûr il me manque aussi les, les autres communes mais bon c'est pas grave je, je vais les recevoir après euh, elle, elle a bien fait Elle a bien fait de m'envoyer ça aussi Parce que je, je compte me. Je, je, compte, je vous le dis Je compte me faire un deck pendule draconité Et ça ça va donner Et ça ça va donner Donc du draconuité C'est super Raval dragon même si je l'avais déjà C'est toujours intéressant de l'avoir Une petite explosion infernale Alors là ça montre bien Que je suis chaud <rire> Pardon Esprit de la forêt Laval. <coughs> ah, j'ai ma voix qui part en... En de Schrunch. Donc après, proéminence de combat en fusion. Donc ça c'est pour les... Les Laval aussi. Aigle des terres brûlantes. Bête synthoniseur de niveau 1. C'est génial. Je l'avais, mais... Euh, ça fait toujours plaisir. Meunier Laval. Ça fait toujours plaisir de voir que... Malgré que je ne sois plus trop là, il eh ben, y a des gens qui pensent à moi encore quand même Tribun, Dragonité Javelot, Dragonité euh, Brandistock, Dragonité Légionnaire, Dragonité Donc ça, ça fait mal Minitium, Dragonité Et enfin, Akalis, Dragonité donc c'est voilà ça fait vraiment plaisir de de voir qu'il y a des gens qui oui ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui, qui pensent encore à nous ou, même quand on n'est pas là alors par contre hop j'ai vite mettre ça dans ma petite boîte du, du deck gardien voilà le, la petite boîte que j'ai fait moi-même <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la chaîne Eh ben, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous avez le, je, je vous le redis. Je suis dans un centre spécialisé pour mon handicap psychique donc euh, qui, est dû des, enfin, qui est dû aux ordres émotionnels. Voilà, donc je, je suis là-bas pour me re-sociabiliser, comme dit mon père. Euh, que, euh, donc, euh, normalement, je, je devrais pouvoir euh, tenir le bon parce que ce centre ne me plaît vraiment pas. Et je pense que tout... Quand je dis que toute la famille et ma belle famille dit que c'est une chance pour moi d'être là-bas Oui c'est peut-être une chance mais sauf que je ne me sens pas vraiment bien du tout ça, je, vous le dis, je, je, je vous le dis je suis au bord de la dépression je ne sais pas si ça se voit Je suis une semaine en vacances ça fait du bien mais il faut que je, j encore, que je parle à mon père Et là pour le moment c'est pas le moment Voilà donc euh, après euh, il faut que je tienne jusqu'au 3 janvier et donc, euh, normalement, c'est... Euh, après le 3 janvier, je pense que je partirai. Même s'ils sont tous euh, contre moi. Enfin, s'ils sont tous euh, pas du même avis que moi. Mais moi, je vis là-bas. ça J'ai passé des vacances de Noël là-bas. Donc, euh, c'est... C'est atroce. C'est atroce pour moi. Parce que, quand je dis c'est atroce, c'est... On est déjà 80. Donc, déjà, euh, ça fait 80 personnes à gérer. 80... Enfin, on va dire si... Euh, euh, 80 émotions si c'est pas plus à gérer Donc moi je, je perds un peu pied Donc ça fait ça fait beaucoup de choses Ça fait beaucoup de choses à, à gérer Donc du coup moi ça moi, ça empiète sur mon... J'aime pas que cette porte soit ouverte Voilà euh, Ça empiète sur, mon, sur mon, ma santé mentale Et sur mon état de santé actuel Donc euh... voilà en gros ça va pas bien quoi voilà je précise pas plus ça va pas bien donc euh, qu'est ce qui va se passer et eh bien il va se passer que je vais tenir euh, j'essaie je de tenir je essayé de faire le maximum pour euh, jusqu'au 3 janvier et après le 3 janvier je rentrerai chez moi pour pouvoir trouver du boulot voilà tout simplement mais après c est, c est, euh, mais après voilà je compte, euh, je compte reprendre les vidéos parce que j'ai mon binder qui est pas prêt mais bon comme je vous l'ai dit, ça fait trois mois que je suis parti, j ai, j ai, j ai, on n'a pas internet là-bas, ou on a très peu internet là-bas, donc je peux pas poster de vidéos comme ça. Je vais, euh, je vais essayer de vous faire encore une ou deux vidéos sur, euh, sur Minecraft, parce que je vois que ça je vois que ne suit pas trop. Euh, je pense que vous n'avez plus trop l'envie de regarder, j'ai perdu des abonnés parce que ça fait trois mois que je n'avais pas fait de vidéo, Donc... Euh voilà donc si vous bien sûr euh, si ça vous dérange pas, si ça vous dérange pas, je dis bien si ça vous dérange pas, d'appuyer sur la petite cloche qui a en bas, la petite cloche qui vous permettra de voir les notifications des, des, de, tout, de tout ce que je fais. Si ça vous tente, si ça vous tente, euh, vous pouvez aussi euh, venir me parler sur Facebook, hein, parce que rappelez-vous que j'ai un Facebook, donc c'est plus Axel Brody, c'est Rémi Roman, donc c'est R-E-M-I-R-O-M-N. C'est de toute façon, vous, vous m'envoyez un message en privé, je vous accepte, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'est comme ça, vous comme ça vous pouvez échanger avec moi, euh, par exemple, des informations, si vous recherchez les, des choses, parce que j'ai beaucoup le temps de cogiter. Donc, euh, voilà, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai j'ai modifié un peu mon deck pyro parce que j'ai vu que ça... Ça allait pas dans mon sens et il faut que ça aille dans mon sens Donc j'ai enlevé une j'en ai remis une autre à la place Donc euh, c'est plutôt pas mal Voilà après euh, je compte pas vous faire une vidéo de dix de minutes là dessus Mais voilà que je vous explique un petit peu ce qui se passe euh, Que, que c'est vraiment pas cool pour moi d'être là bas quoi. Après euh, j'ai pour projet de vous faire une petite vidéo FAQ mardi donc ma... donc vous pouvez poser toutes vos questions sur cette vidéo j'y répondrai mardi je... Je... Je... ça c'est sûr donc sachez quand même que Gabriel ne vous abandonne pas est... il n'est pas là parce qu'il est pour des raisons personnelles qui ne vont pas durer d'ailleurs voilà donc euh, Gabriel ne vous abandonne ne vous abandonne pas il a envie de faire des vidéos mais il peut pas faire des trop de vidéos parce que je... on va dire que je je travaille en même temps je, je travaille donc euh je fais des horaires à peu près normales et euh, je... et voilà quoi je vais pas, en... pas m'exprimer plus parce que ça... ça va me pourrir ma semaine mais voilà donc j'ai perdu du poids je dors bien voilà le, le seul point les deux seuls points positifs c'est que je dors bien je fais des horaires de sommeil réguliers et je, je mange enfin j'ai perdu du poids voilà sinon tout le reste c'est négatif voilà donc, excusez-moi pour cette, pour ce moment monotone. Voilà, mais il fallait, je pense que pour moi c'est important. Voilà, que je vous explique. Voilà le beau cadeau qu'ils m'ont offert. Un, un semenier. Voilà, pour prendre mon traitement. Youpi. Voilà. Voilà un petit peu ce que c'est, euh, d'être dans ce centre. Donc, je, je tairai le nom du centre parce que c'est, c'est privé. Donc, les amis, donc, on va arriver à un court de temps, hein. Donc je, je vous dis donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de même d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être averti des notifications. Voilà. Et puis on se retrouve donc euh, j'ai encore une. J'ai encore jusqu'à mercredi. Donc euh, je vais peut-être faire une ou deux vidéos en, en plus euh, pour, pour, pour donner des changes. Voilà. Allez, ciao tout le monde